Alors, euh, issu d'une famille euh, scientifique, euh, avant d'intégrer les Beaux-Arts de Paris, j'ai fait un débuté génie mécanique et productique. J'étais fasciné par l'industrie, par euh, comment optimiser les processus, aller plus vite pour, au moindre coût. Euh, à côté de ça, je faisais beaucoup de dessins. Euh, j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris. Euh, la visite de l'atelier gravure euh, m'a tout de suite convaincu. Donc, je suis tout de suite rentré dans ce médium. J'ai fait pendant 5 ans de la gravure classique, j'ai appris toutes les, toutes les techniques. En sortant des Beaux-Arts de Paris, j'ai monté une entreprise d'imprimantes 3D. J'ai conçu, designé et industrialisé les imprimantes 3D. Je les ai ensuite hackées je les ai transformées en machines à graver et aussi en machines à peindre. Bon, j'ai toujours été fasciné par le hacking, qui est de transformer la fonction d'un objet, la fonction initiale d'un objet, en une, en une autre fonctionnalité. C'est ce que je fais avec mes imprimantes 3D. C'est-à-dire que toutes mes machines, qu'elles soient à peindre ou à graver, pensent être des imprimantes 3D. Et elles utilisent des programmes industriels d'imprimantes 3D. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de hacker ces programmes pour obtenir une picturalité. Alors, j'ai deux pratiques qui sont... Qui cohabitent, la gravure et la peinture. Alors en gravure, je vais avoir beaucoup de, de, de ma main, je vais beaucoup utiliser ma main pour effacer en fait euh, ce qu'a fait la machine. La machine vient créer des sillons dans des plaques de tuiles, dans des plaques d'aluminium. Ma main vient polir tout ça afin d'obtenir de, de, des blancs, de, de, de récupérer des blancs. Et la main vient aussi imprimer, vient tout procéder de, de gravure, ancrer, imprimer, tout ça. Maintenant, en peinture, ma main n'intervient quasiment plus. Elle est là juste pour des tâches assez ingrates, comme tendre l'étoile, enduire l'étoile, déposer l'étoile. Et je vais laisser l'aléa plus arriver avec des degrés de liberté que je laisse à la machine, que je laisse à des programmes de la machine, au niveau du débit. En gravure, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Je travaille avec trois plaques, une plaque de jaune, une plaque de bleu, une plaque de rouge. Et en fait, c'est de par le procédé de la gravure, par, par pression de ces plaques, et de ces différentes couleurs, on obtient des choses qu'on ne peut pas obtenir autrement qu'en gravure, des mélanges de couleurs, des veloutés, des couleurs irréelles. Cela me permet en fait de, de sortir de l'image photographique parce que je crée en fait mes, mes peintures et mes gravures à partir de clichés photographiques lors de mes promenades. Et donc utiliser des couleurs qui ne sont pas réelles me permet de rentrer totalement dans une, dans une picturalité.